bonjour aujourd'hui on va regarder comment compter des, euh, des caractères dans un texte avec php alors on va prendre un exemple on va regarder par exemple combien il y a de u minuscules dans un texte et puis comme, euh, comme texte exemple on prend le texte coucou donc euh, là avec notre script php il va s'agir de, de, de regarder le, ce texte là coucou euh, donc de regarder ce qu'il y a au premier caractère vérifier si c'est un u ou pas ensuite au deuxième caractère et ainsi de suite. Donc ici, bah, il faudra qu'on essayant, on en a trouvé un. Et puis, donc la solution qu'on devra donner avec cet exemple, c'est euh, évidemment euh, 2, 2, U. Euh, les caractères, ils sont indicés de 17, 0 à 7. Hein. Le premier caractère, euh, c'est 0. Et 7, c'est 8 moins, hein, la longueur euh, moins. Alors, on va aller voir ça tout de suite avec un script. Donc, on va ouvrir donc un script euh, qui s'appelle compter, donc qui permet de parcourir euh, notre texte donc on va l'exécuter le, alors php hop, voilà et on l'exécute donc ça nous affiche nos, nos lettres une par une donc euh, voilà donc c'est la, la boucle qui nous permet de parcourir le texte alors nous ce qui nous intéresse c'est de compter euh, les lettres U. alors déjà si on compte ça veut dire qu'il faut qu'on retienne une information et cette information on va dire que c'est un, un compteur alors moi je vais appeler ça cpt par exemple donc au début on va dire qu'on a 0 U. Hein. Donc CPT c'est le nombre de U. Au début on en a 0. Ici, il va falloir qu'on l'augmente pendant la, la boucle. Et puis à la fin, évidemment, il faudra qu'on affiche notre, euh, la valeur de notre, euh, de notre compteur. Donc là, je sauvegarde un coup, je le fais tourner euh, comme ça, hein, pour voir. Donc là, voilà, donc on, on a 0 qui s'affiche à la fin, hein, parce que euh, effectivement, on, on a. On a on n'a compté aucun U pour l'instant. Alors, si on rajoute CPT, donc j'ajoute un en compteur à chaque tour et que j'essaye de faire fonctionner, bah à la fin j'obtiens 8, parce que euh, à chaque fois euh, bah j'ai rajouté en compteur sans faire de test sur, euh, sur euh, la lettre, euh, le caractère qu'on considérait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas en rajouter à chaque fois, on va ajouter une condition. Donc nous on cherche les U donc on va dire que si notre caractère est égal à u dans ce cas là on va euh, rajouter 1 à, à cpt Donc on, on sauvegarde on, on vérifie si c'est ok alors hop voilà Et donc là on a bien super on a le bon résultat 2 alors là euh, donc finalement ici on affichait les, les caractères un par un là, mais euh, on n'en a plus besoin hein, donc, euh, on va le sauvegarder euh, ce qu'on peut peut-être faire c'est euh, on va faire un écho de notre, de notre message au, au début du, du script hein. voilà on met un retour à la ligne Donc on arrange un peu le script voilà donc on a coucou ça nous donne deux donc là c'est intéressant hein, donc ça fonctionne alors après ce qu'il faut se poser comme question tout de suite derrière c'est oui mais euh, si mon texte il est différent par exemple euh, s'il y a euh, euh, bah, S'il n'y a pas de U, est-ce que ça fonctionne quand même non, on va mettre, euh, voilà. alors, Si j'ai pas de U, euh, est-ce que ça fonctionne quand même Donc on va, on va faire un essai. Voilà, avec ce texte-là, ça nous donne 0. Si. Euh, alors, donc voilà, donc là on a, on a, on a, on a ce qu'il faut. Hein. Euh, on va se donner un autre texte. Par exemple, si mon texte il, a, euh, il contient un salut. Qu ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne encore donc là on refait un essai, salut il y a un seul U, ça me l'affiche super alors ça c'est important ce que je suis en train de faire hein. Si on va essayer dans différentes situations hein. et euh, on va regarder ce que ça donne est-ce que ça fonctionne toujours voilà, super, avec 5 euh, ça marche aussi là, comme ça après il faut essayer de chercher des situations il faut réfléchir à des situations un peu spéciales euh, par exemple euh, et si mon texte il contient euh, juste une lettre juste un u qu'est ce qui se passe hein on va regarder aussi super on trouve le résultat après un autre cas qui peut être intéressant euh, c'est euh, de dire par exemple et si ça contient le texte vide ça c'est intéressant hein, parce qu'il faudrait euh, faut bien dire qu'on voilà, cool, avec le texte vide, on trouve 0. Euh, Donc là, on a fait un peu le tour de, de différentes situations. Hein. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. On a bien validé que ça ne fonctionne pas dans un seul cas, mais dans plusieurs cas. Donc, on peut commencer par, euh, par dire que cette manière de faire pour compter les U, euh, minuscules euh, est, euh, est pertinente. Hein. fonctionne bien, tout va bien. Alors après, si j'ai envie de compter autre chose, bah, par exemple, si je veux compter les U, mais également euh, les U majuscules. Voilà. Moi, quand j'ai un U majuscule, bah, actuellement, ça me donne 0. C'est normal, puisque je cherche que les minuscules. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir que je change uniquement mon test, hein, puisque le principe euh, pour compter, il est, il est déjà euh, OK, au point. donc Je vais ch changer uniquement euh, cet endroit-là où je fais mon test, euh, qui conditionne euh, l'ajout de 1 dans le compteur. Donc là, je vais dire si mon U, il est minuscule ou majuscule, dans ce cas là on va augmenter le compteur, donc là je sauvegarde on retourne faire ici un essai super ça marche et puis après on peut se dire voilà on va refaire un, un autre essai hein, quand même, on va dire voilà ici on va mettre euh, hu hu hu, et on va regarder ce que ça nous donne tout ça donc là il nous dit qu'il y a 7u hein, un minuscule plus 3 autres, ça, on arrive à, à 4, 5, 6, 7 donc notre script il, il fonctionne bien alors, arrivé à ce stade, donc en résumé, donc le principe c'est d'utiliser, euh, quand on veut compter quelque chose dans une chaîne de caractères, c'est d'utiliser un compteur. Il faut évidemment l'initialiser à 0, il ne faut pas oublier, hein, c'est très important. Ensuite, on va parcourir ce compteur, et euh, à l'intérieur, bah, si la condition elle, est vraie, on va augmenter ce compteur de 1. Et à la fin, bien sûr, on, euh, on fait un écho euh, du résultat trouvé donc, de notre compteur. Et ça c'est très important, on essaye avec plusieurs textes différents on ne fait pas un essai juste dans un contexte parce que euh, à ce moment là si ça marche on est content, on peut se dire que tout est ok mais il se peut que ça, ça ne marche pas dans certains cas particuliers donc là c'est pas évident il faut aussi trouver euh, quels sont les cas intéressants à tester bah voilà, bah sur ce euh, on a... On a bien travaillé, on est arrivé à, à compter, euh, on a rempli notre objectif là, qui était de compter les caractères euh, dans une chaîne de caractères. Donc euh, bah, je vous remercie pour votre attention ouais. et je vous dis à bientôt. Au revoir.